Vous êtes un étudiant en médecine au niveau du doctorat. Gagnez une bourse Kamunga. La bourse Kamunga paiera vos études, vos frais d'études pour toute l'année scolaire de, de médecine 2022 à 2023. Kamunga Foundation est fier d'offrir des bourses de 950 dollars américains décernées annuellement à des étudiants en médecine qui sont au niveau du doctorat. Le concours de médecine Kamunga est organisé chaque année pour aider des étudiants exceptionnels à terminer leurs études de médecine à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La bourse est nommée Kamunga Scholarship en anglais, d'après le premier pédiatre congolais, le docteur Kamunga Muteba. Pour gagner la bourse Kamunga d'un montant de 950 dollars américains, vous devez être congolais, actuellement inscrit dans une école de médecine au niveau du doctorat, à Kinshasa et en 2022. Pour vous inscrire au concours, il vous faudra... Remplir un formulaire de demande de bourse. Faire une dissertation, rédiger une dissertation. Avoir une preuve d'inscription académique. Et envoyer votre photo. La date limite pour envoyer votre application s'approche. Ça sera le 30 juin 2022 à 23h59, heure de Kinshasa. Les gagnants seront annoncés le 6 août 2022 et notifiés sur le site web kamungafoundation.ca. Donc, il faudra absolument régulièrement visiter le site web kamungafoundation.ca. Pour plus d'informations, consultez le site web kamungafoundation.ca ou encore visitez la page Facebook Dr. Kamunga pour découvrir les gagnants des années précédentes. Pour d'autres questions concernant la bourse Kamunga, vous pouvez nous, con nous contacter à notre adresse e-mail arrobas gmail.com Bonne chance à tous!